Dans cette vidéo, nous allons clarifier votre intention personnelle lorsque vous entrez dans ce MOOC. Comme l'a très précieusement indiqué Frédéric Laloux, nous avons tous la possibilité, lorsque nous entrons en action, de passer du concept à la source de notre propre motivation. Du général aux choses profondément ancrées. Ce degré de perception représente le premier niveau d'intention, celui de l'intention personnelle. Mes recherches m'ont amené à identifier les trois niveaux d'intention qui sont systématiquement en présence lorsque commence une aventure partagée ou une collaboration. Ces trois niveaux sont composés de l'intention personnelle, l'intention de projet et l'intention sociale. Nous aurons donc l'occasion de revenir là-dessus plusieurs fois au cours de ce MOOC et d'approfondir ces notions qui permettent, lorsqu'elles sont mises en lumière, d'évoluer dans une clarté d'interaction qui va induire des relations plus conscientes plus assumée, et donc plus générative. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur notre intention personnelle, celle qui est présente lorsque nous commençons ce MOOC. Ce premier niveau appartient pleinement à l'individu que je suis, et n'est dépendant que de moi-même. Lorsque je décide de devenir médecin, par exemple, je peux le faire pour des raisons humanistes, alors que mon collègue Sébastien s'inscrira, lui, dans la même profession pour des raisons de sécurité d'emploi, et ma collègue Mélissa, parce que c'est inscrit dans une dynamique familiale qu'elle souhaite poursuivre. Nous n'aurons alors pas la même approche de la profession, et n'aurons sans doute pas les mêmes stratégies, ni ne ferons les mêmes choix. Dans le cadre de notre exemple, avec mon intention humaniste, je vais peut-être m'inscrire dans un parcours humanitaire, pendant que Mélissa, dans sa logique de dynamique filiale, va peut-être être plus alignée avec son intention, en reprenant le cabinet de village. Voici deux des principes fondateurs lorsque l'on parle d'intention personnelle qui vont vous aider à vous rapprocher de votre propre source. En tout premier, une intention personnelle m'est propre et ne peut dépendre que de moi-même. Par exemple, acquérir de la légitimité auprès de mes collègues ne dépend pas que de moi et ne peut donc pas être une intention personnelle profonde. Par contre, me sentir plus légitime, ça oui je toucherai donc plus facilement mon intention personnelle du doigt si j'utilise je, j, e, lorsque je la formule plutôt que il ou plutôt que on. Ensuite, une intention ne peut pas se remettre à demain. Elle commence au moment où elle est formulée. Elle se projette vers le futur, oui, mais elle s'ancre résolument dans le présent. Je toucherai donc plus facilement mon intention personnelle du doigt en utilisant le présent lorsque je la formule. Et il en va de même lorsque vous entrez dans cette dynamique de MOOC. L'intention qui vous amène ici vous est propre et elle est différente de celle de votre voisine ou de votre voisin. Elle est inscrite dans l'ici, maintenant, même si ce que vous cherchez dans ce MOOC ne portera ses fruits que plus tard. C'est elle qui va déterminer la dynamique avec laquelle vous entrez dans ce parcours, mais également vos stratégies d'apprentissage. Préférez un parcours solo ou aller plus loin et rejoindre un jardin par exemple cette intention personnelle va certainement évoluer, car comme le dit Frédéric, la réponse n'est pas forcément tout de suite évidente. C'est en poussant, en creusant un peu, en cheminant, que l'on parvient à aller au cœur des choses. Et pour suivre le voyage de votre intention personnelle tout au long du MOOC, nous vous proposons de suivre son évolution au travers d'un carnet de voyage. Je vous invite donc à présent à passer à l'action. Allez chercher une première formulation de votre intention personnelle grâce à un exercice, les 5 pourquoi. Vous inscrirez ensuite les résultats de cet exercice dans le premier foyer de votre carnet. Bon voyage